je vais essayer de faire le, le capteur d'écran pour présenter pour la vidéo merci les amis, à partir dans les courses je suis un peu en retard, on va faire les courses, on est R2C2 R2, R2, R2, à saint pardon. à tout de suite Je fais des partages et j'arrive à 3, 4 partages à faire. En Faites des partages de l'autre côté. Je peux pas atteindre les groupes avec Facebook. Je ne m'autorise pas pour les groupes. Je suis pas autorisé par Facebook à publier plus d'une heure sur les groupes. Après, on bloque de partout. Je fais de nombreux partages, alors Facebook n'apprécie pas. On va faire quelques courses, les amis. Je vais surveiller le, le live. Salut Nourdine. Je vais surveiller le live, voir si ça se passe bien. On va mettre les courses derrière. Il y aurait juste le son des courses. Hein. Bon, ben, je peux trouver que ça. Facebook n'autorise pas à partager les, les vidéos aussi des courses. Salut Stéphane. Salut Nourdine. Vous, vous appréciez les calculs avec l'heure, non J'y arrivais avec l'heure, les gars, de votre côté. On commence à se passer très bien pour El Martel, notamment. C'est son retour. Des infos sur Danse avec Jersey, le numéro 7. Alors, qui pourrait, pourquoi pas, jouer le rôle d'arbitre parce qu'on connaît sa qualité. Il va aujourd'hui avoir une nouveauté. Hein, le là, il pour la première fois. n'était ouais, pas battu. Hein. C'est un cheval qui a été longtemps absent et qui est vraiment sur la montante. On m'a dit, Philippe Pelletier. La dernière fois, il n'est pas battu. Dommage. Il est en condition avancée. C'est un cheval qui a des moyens et qui va bien courir voilà c'était les propos de Philippe Petit en plus on lui les aigles australiennes aujourd'hui euh, les aigles australiennes pardon aujourd'hui pour la numéro 7 vous avez Alexandre et puis en parenthèse au je pas, je apprécié de doute j'ai l'impression que ça coule avec Alors, moi je me méfie toujours des chevaux de donation sur le regard surtout l'enjeu on n'a pas le ah tu vois Nourdin, c'est pas mal avec leur j'ai pas de son j'ai pas de son des, des courses derrière le voyez-vous c'est pas mal avec statistique euh, en 2018, pas le son, il gagne, il gagne pour ça rentrer aussi en 2020 pareil également il a, il a gagné euh, donc après 8 mois d'absence maintenant c'est la première fois que la France est aussi longue vous l'avez dit euh, pour justement plus d'un an mais c'est moyen j'ai pas plus fort c'est dommage allez on va prendre le cinquième pour faire nos calculs on va prendre l'heure de départ Salut Abdoulaye, on va prendre euh, la cote du favori pour R3C2, on va prendre euh, le nombre de partants, c'est 9 partants, on ne sait pas si le 5 euh, la course d'avance, c'est le 6 ou le 9, on ne sait pas, on va attendre un petit peu, deux minutes, ça part dans 2 minutes, la R3C2, on a peut-être euh, le temps de poser quelque chose après. Euh, là c'est du monté. Une grande barbe. Alors, R2-C2, c'est le 6, apparemment, 5e. Donc, il faut qu'on retrouve 6. Il faut qu'on retrouve 9, le nombre de partants, trois fois. Il faut retrouver 2,9, la cote du favori. Et il faut qu'on qu arrive à l'heure, euh, aussi, à retrouver 12h18, 12h20, le départ ici. 12h20 avec le 6, le 5e. R2-C2, le e c'est le 6. 12h20 avec le 6, comment on fait ça 12h20, on fait As-2. On fait As-2, 12h20 Il y a 3-4 qui sont euh, favoris, là. As2. Là, j'ai le 3, le favori. On est à Angers, il y a 3800 mètres. Attention aux gamelles, tout ça, il faut prendre en compte. Euh, il faut qu'on fasse le 6. On a, on a le favori, le, le 3. Est-ce qu'on fait le 6 en 6 ou on fait 9 et 3 on va, se, on va se taper du 9, 3, 6. 9, 3, 6, couplé placé. Ou alors, euh... bon, c'est la première les gars, du calme, du calme. Il faut égaler 6, 2, 10, 8 et 11, la course d'avant là, 6, 2, 10, 8, 11. Il faut égaler l'heure de départ 12h20, et il faut égaler euh, la cote du favori 2,7 et il faut égaler le nombre de partants 9, 3 fois. Bon, ils sont partis. Hein. 3-6-as-4, Mohamed. Il y a mon ami R3-C2. Là, c'est derrière 2-9-6. Mon ami 5, derrière 3-9-7-4. Ils ont dit 9-3-as. Impeccable, Abdoulaye. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Impeccable. On était fait un peu de sport ce matin. Bon, on va laisser passer celle-là on... C'est que des courses compliquées aujourd'hui, c'est comment là Il y a des à Angers, il y a des haies à Angers, il y a du steep à Angers, des, il y a du Monté à Vincennes, oh là, là Ça va être un sport là. Ça va pas payer, ça va être compliqué à trouver, ça va pas payer. On verra si on peut faire un 4T aujourd'hui seulement quoi. Un t ou 4 numéros avec cinq proposés. Voilà, vous entendez un petit peu normalement, là. Je vais vous rapprocher, peut-être. Ça peut marche pas, comme ça C'est compliqué, aujourd'hui. C'est ouais, compliqué, aujourd'hui. Wells, grande T, c'est de là qui viennent aux avant-postes devant Danse avec Jersey et Camriz. Même quoi tu auras depuis le départ. Parenthèse dans le numéro de 3-7-4, Yacine. De Magic, Magician. A l'arrière, El Martel, Franceline et le 5 par Power. L'allure est modérée puisque vous le voyez, Johnny Charon ralentit en tête avec le numéro 6 Jerry Wells. C'est des jeunes chevaux, ça. Ils, ils leur font faire des courses comme ça parce que pour. Euh... Non, c'est des vieux chevaux en plus. 8-7 ans, là, il y avait, là. 8-7-6-16 ans 8-7-6-9 euh, ans. Et euh, San Pardo, il y a quoi comme. Euh... C'est des vieux chevaux aussi à Sand Pardo C'est quoi ces journées-là avec euh, des vieux tocards, là, des vieux chevaux, là c'est quoi ces journées-là comme intention euh, comme de, de combinaison, enfin de, de préférence de combinaison C'est quoi ces journées-là Je ne sais pas. On est le 20, euh, 21. 2, 3, 4, 7 Stéphane. 3, 7, 4 Yacine. Il y a beaucoup de 3, 7, 4. Moi j'étais pour 6, 9, 3. Il y a 9, 3 Nordine, 9, 3 6AS 4 Mohamed. Bon elle est partie, hein. R3C2 c'est parti. Hein. On... On attend. Je peux pas mettre la vidéo les gars, je suis désolé. Facebook va me bloquer de partout sinon. Euh... Déjà que je suis bloqué sur les groupes, rien qu'en en mettant du chat, alors euh... en mettant des messages, alors laisse tomber Facebook, ils m'ont à l'œil. Hein. Il y avait euh, 6-2, 18-11 à faire de la course d'avant. 6-2, 18-11. La course de départ c'était 12h20. Comment on va retrouver 12h20 La cote du favori c'était. Euh, J'ai 3,4 hein. Ah non, c'est pas celle-là. Il y a des favoris aujourd'hui qui, qui rentrent ou pas là Ah le favori aujourd'hui, alors faut compter sur les favoris je crois ces journées-là, mais après ça reste ouvert de partout. Les favoris ne doivent pas, pas être mal aujourd'hui je pense. Même en gagnant. Hein. On est le 21, il hein. faudra s'en souvenir. Le 21 du mois les favoris sont pas mal. On peut peut-être les jouer premier ou gagnant chez Unibet en place, premier ou dosio. Les favoris sont intéressants sur les courses de PMU. Là. Tu les joues chez Unibet, mais tu mets les courses de PMU, c'est pareil, mais il faut prendre le favori chez PMU et puis le jouer chez Unibet, couplé, euh, enfin euh, gagnant placé quoi, gagnant dosio quoi. Si tu prends le favori d'Unibet, ça trouve ça sera un autre alors. C'est bizarre, mais bon. 6-7-9, les gars. 6-7-9. Hein. J'avais 6-9-3, moi. Ouais. Le 3 est le quatrième, je crois. On aurait cru une arrivée de 7. de handicap. Victoire, c'est certain, de Wells, qui avait déjà gagné le match de 7. Démentaire, et qui réédite avec Johnny Charron, plus de ça, il y a 6-9-3-7 l'arrivée, je crois. 6-7-3-4-9, euh, Il y a photo entre 3-4-9. 6-7-9-3, couplet placé, 6-9-3. C'était vite fait, hein. c'était vite répondu, mais... 6-9-7, couplet placé. Putain, il y a le 9 à Abelkot aussi. C'était intéressant, euh, le 9. Euh, attends, Abdoulaye, attends. On va où, là on va... par dos R2, C3. On va se faire la main déjà avant de donner le Vincennes. On va se faire la main déjà. Quand j'ai un peu de temps, je vais développer Vincennes, mais je vais me faire la main. Là. Alors, on avait 12h20 à faire euh, l'heure de départ. Bah, je ne sais pas où la retrouver, mais bon. 12h20, on peut retrouver... 12h20, on retrouve l'As, le 2 et le 2. 9,7 ça fait 2, donc on a 12h20, on a le 2. 7,6 ça fait l'As, donc on a 12h20. Quoi. On a le 12, on a le 2, euh, voilà. On a le favori avec. Il fallait qu'on retrouve la, le 6, le 2 de la course d'avant. Le 10, le 8, le 11, la course d'avant, la course R2C2 qui venait de se courir. Donc on a le 6 avec le 6. On a le 2 avec euh, 9,7 égale 2. Le 10, on a 7 plus 3 égale 10. Le 8, on fait comment le 8 Le 8, on fait comment On fait euh, 7 moins 6 égale, as égale 1, 9 moins 1 quoi, égale 8. Puis on a le 11. Comment on fait le 11 9 et 3, 12. Et 7, 7 moins 6, 1. 12 moins 1, 11. Un peu tordu, je reconnais. Qu'est-ce qu'il met là comme. C'est quoi C'est un avertissement C'est quoi ça Non. Ah, je fais attention à tout maintenant, les avertissements et tout, parce que. Vous êtes droit, les gars, là pas une crotte alors R2C3 les gars, R2C3, il faut qu'on égale euh, 3, 4, 9, Allez, 7, 4, 4 3 9 7, 4, 3, 9, 7, 6, il faut qu'on égale 4, 3, 9, 7, 6, il faut qu'on égale euh, l'heure de départ, c'est 12h35, on va se mettre au calme, on va essayer de développer euh, déjà euh, quelque chose de rassurant avec l'heure, 12h35, comment on fait 12h35 les gars le 12 ou, ou alors comment on reprend l'as le 2 le 3 le 5 12h35 comment on reprend 12 35 ou as 2 3 5 comment on fait ça sachant qu'il faut retrouver 4 3 9 7 6 de l'accord d'avant Pour, pour lutter pour la gagne. Je fais juste un, un petit aparté assez rapidement. On est R2, C3. On va peut-être peut prendre le 2 fait... le favori, là. Il va peut-être descendre le 2 le favori chez Kidia là. 10, 2 voilà, de, de voilà, on continue nous pour cette troisième course. On va tenter yeah. de on va faire le 4 de 2 et 11. 2 et 11, ça fait 13. 3 et 1, 4. 2 et 11. Par contre, c'est quoi C'est Saint-Pardo Qu'est-ce qui tombe à Saint-Pardo depuis tout à l'heure Il tombe 11, 8, 10, 2. Il y a 10, 2 encore à Angers. Il y a l'As-2. Il y a 7, 2, As-2. 10, 2, 7, 2. C'est quoi aujourd'hui les... Ah, hein. 12h35. Il y a 13 partants. On prend 12 en 12 ou on prend 12 bah, Il est cher le 12. Il y a des belles cotes. Hein. Là, le 13, c'est qui le 13 Saint-Pardot, le 13 On l'a perçu ici. J'aime bien prendre des numéros vers la fin, euh, en hiver. Il y a 13 partants, j'aime bien prendre 10, 11, 12, 13, euh, voire un, voire deux numéros de par, parmi ceux-là. Mais... 12h35 de départ comment on fait l'AS2 comment on fait 3-5 ou 13-3-5 déjà on a le 2 le favori on a le 2 le favori on va prendre le 2 après comment on fait AS3-5 le 5 on fait 5-2 égale 3 on a le 3, on a le 5, on a le 2 Avec 5-2, on a le 3, on a le 5, on a le 2. Ah, euh, euh, bon euh, 5-4, euh, c'est quoi 5-4 euh, euh, 5-4, ça euh, fait l'as, on a l'as 5-4, on a l'as Par contre, j'ai peur des gamelles ou je ne sais euh, pas quoi, j'appréhende. Euh, euh, euh, 2150 mètres, c'est des 4 ans, ans, 5, et ans 5 ans Ah, J'aimerais me baser sur quelque chose, il faudrait retrouver aussi 3, 4, 4, 3, 9, 7, 6 de l'accord d'avant. On prendrait le 4, il n'est pas là. il est là le 4. On prend le 4 alors Après il faut faire 3. On prend le 4 et après il faut faire 3, on fait quoi 4, 5, 2 5, moins 2, gale 3 Oui mais ça, ça ne fait pas ça. Ah si, c'est 4-5-2, c'est pas mal. 4-5-2. 4-5-2, on aurait le 4, le 3, le 9, le 7, le 6 de la course avant 5-4-2. On est pas mal, 5-4-2. Qu'est-ce qu'on rajoute avec ça L'As. 5-4-2, 5-4-2 quoi 5-4-2, ou alors le 9, il arrive partout, lui. Le 9 ou le 10, alors 5, 4, 2 Peut-être, mais sans plus. Hein. 5, 4, 2, 8 Il n'y aurait pas de surprise, quoi, les favoris. 5, 4, 2, 8, quoi. Pas, que, bah, bah, le 5, est il est ça, riche, je hein Je peut-être un petit peu plus peut plus intéressant, plus la note, plus le plus 5. Plus une plus plus plus note intéressante. Plus son, son Pourquoi pas Il est à 12 euros chez moi, plus le plus 5, plus là. 100, À l'écran, là, il est à 25, plus mais... Plus il y a 2,5 à faire la note du, du favori. Donc on fait 5-2. On fait 5-2, on prend le favori, on prend le 4. 5, 2, 4. Bah, on euh, prend 5, 2, 4 et on met quoi On met l'as, on met quoi 5, 2, 4, 8, hein, j'avais euh, dit. Euh, le 11, Independent. Et euh, bah, tu sais, le, le 8 et le UAM, finalement, je crois que c'est les chevaux. Euh, les bonnes bases on n'est pas la surprise mais je crois que c'est les bonnes, les bonnes bases 5 2 4 8 5 2 4 7 5 2 4 7 tiens ça serait marrant alors, as peut-être payé parce que c'est une course risquée ça serait marrant et, euh, alors c'est quoi c'est r2 c3 parce que, euh, après il faut égaler aussi trois euh, fois 13 le nombre de partants gagné, alors si on met 5 4 2 on, on, comment on fait euh, comment on retrouve euh, 13 2 x 4, 8 et 5, 13. 5 et 4, 9 et 2, 11. 5 et 4, 9 ou alors l'As. As 12. Ouais, c'est 5, 5, 4 de As alors. 5, 4 de As. Ça me faisait peur, mais j'aime bien. 5, 4 de As. 2, 4 en 2 sur 4, quoi. Simplement. 12h35. Bah oui, j'ai oublié de l'heure aussi. 12h35, putain. 5-4 de As, ouais, bah, je l'avais tout à l'heure à hein, 12h35 avec 5-4 de As. Hein. Il y a 2-4-9-5, euh, Mohamed. Ouais, on, on est d'accord, 2-4-5, hein, Mohamed. Après, c'est ouvert, mais on aime bien 2-4-5. Moi, j'aime bien 2-4, euh, 2 sur 4, 2-4. C'est les deux plus petites et je ne vois pas pourquoi. Ah, si ça fait une erreur, après, je ne sais pas. 5, mais... et OAM, 4, et Nourdine, euh, 2-8-9, 11-4. Il y a mon ami 7-4, ou 7-4-11. 4, 11, 10, tu vois. Mohamed, t'as 2, 4, 9, 5. 2, 4, 9, 5, Mohamed. Bon, on va regarder. Vous pouvez partager, les gars, sur les, les groupes, parce que j'ai pas, pas possibilité, moi. Facebook me bloque, s'il vous plaît, les gars. Très sympa. Très sympa. Ah, s'il y a un favori qui prend une gamelle... Euh, pour ça, je mets As2, as, de, as de 4, 5. On met devant là. On met devant. Le type de, le type de code qu'il y a, on peut, on peut retrouver devant... En 2 sur 4, quatre, 4 hein, quatre chevaux devant, 2 sur 4. Hein. Je ne te parle pas d'un trio ou je ne sais pas quoi. Effectivement, euh, tu as mon ami qui met le 11 ou 10. Effectivement, le 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 aussi. Sont intéressants mais il y a 2,8 à faire avec la cote du favori. Il y a le, le résultat d'avant, la course d'avant. là Il y a 4, 3, 9, 7, 6 la course d'avant à faire. Tu as 12h35, tu as la cote de favori à 2,8. Qu'est-ce qu'on va trouver, les gars? Il y a 4, 11, 10, hein, exactement. 4, 11, 10, ça peut faire 2,8. Ça peut faire tout ça. T'as Mohamed 2495, c'est pareil, ça peut égaler. Il y a 12h35 à 7, 4, 11, c'est pareil. Tu vois, il y, a, il y a 50 traductions pour trouver les mêmes calculs, le, le même résultat. Il y a 50 possibilités. Donc c'est comme ça, mais on va. Voilà, il faut, faut s'adapter, quoi. Après, il faut regarder l'âge des chevaux, il faut regarder, faut regarder euh, le temps, s'il pleut, il faut regarder la piste. C'est la piste comme ça. Effectivement, je regarde la piste maintenant, mais c'est du sable, et truc comme ça. On est plus sur de la suite. On est plus sur de la suite un petit peu, un petit peu devant quand même. Hein. Le type de piste en sable comme ça, on est plus sur de, de, des suites de numéros. On est plus sur le 1, 2, 3, 4. Quoi. On va attendre. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. Il bon, n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 4. Où je crois qu'il partait là. C'était lequel qui ne partait pas. C'était le 3 là. Il y a 11-4 As, hein, 11-4 As devant là. Le 11, il est bien, il est tranquille hein. Il a l'air propre là. Je sais pas s'il va s'épuiser, mais il est bien. On n'a pas de 5. Hein. Le 5, je ne sais pas où il est. Je ne le vois pas. Sortir du tournoi final. Independent qui tente de contrer l'offensive à l'extérieur. D'Igor de Corps qui se montre toujours extrêmement pugnace à l'extérieur. Ilaïk like qui est lancé. Independent qui tente de repartir de plus belle. Igor de Corps qui est courageux, qui revient maintenant à son extérieur et qui prend euh, finalement le meilleur sur euh, euh, désormais Désormais Independent qui ne peut réaccélérer. Ilaïk like qui flit de plus en plus fort. Like Ilaïk qui le dernier assaillant qui a eu un parcours sur mesure qui s'impose. La deuxième place pour Igor de Corps. La troisième pour. Euh, ah, 2-4 en 2 sur 4. Il y a deux cars aussi, et ouais. Attends, Abdoulaye, attends. Je me fais la main, là. Ouais, c'était derrière. Ça se passait derrière après, bon. De 4, 10, 13, bon. Ouais, ça va, va peut-être faire un beau 2 sur 4. Hein. De 4, 5 as. Il fallait qu'on retrouve 4, 3, 9, 7, 6. On a le 4. On a... 2 x 4, 8, 18, 8 et 1, 9. Voilà, ouais, c'est les calculs. Je te dis, aujourd'hui, ça, ça va être ça toute la journée. Il ne faut pas calculer, il ne faut pas regarder une fois, il faut regarder deux fois tes calculs. Euh, tu as 4, 10, mon ami, 4, 10, c'est pas mal. Mohamed, 2, 4, 9, 5. Ouais, j'étais pour le 5, non, on avait 10. C'était 5 sur 5 ou 10 sur 10, il y a même le 13, tu vois. Le 11, c'est dommage, mon ami, le 11. 4-10, un couplet placé. Ouais, 7-4-11 aussi, mon ami. 7-4. 2-8-9-11-4. 2-8-9-11-4, c'est pas mal, ça. 2-8-2-11-4. 2-11-4, c'était pas mal, Abdoulaye. Non, c'était... Euh, Nordine, pardon. Dernière semaine en plat et pour son retour dans cette discipline, je lui fais confiance. Une cote assez basse d'ailleurs, mais c'est assez logique. Elle devrait normalement, pour il, devrait normalement, il y en a un cas lutter pour une des premières places. Ah bah tiens, on va un mettre un smalé, un truc de. Les favoris, pour les dire, les dire qu'on a gagné ça. Chez de également. Ça marche. Hein? Il y avait beaucoup d'argent pour s'élévier en compétition, même s'il a déçu, je pense qu'il faut le reprendre. Et puis. Raffles Park. C'est une petite rentrée qui arrive avec de la fraîcheur mais qui a l'air d'être sur la montante, en tout cas, parce que montrait cette dernière performance. En du coup, c'est tout le monde Oui, exactement. Ouais. 4 chevaux dans tous les sens. Merci, les gars. On part tout le Oui, On les retrouve, hein. ces 4 ans auront de présentation. Ils vont donc s'affronter sur les 3400 mètres à parcourir. Ils ne sont plus oh sûrs. là là Après le port, du numéro 2, un niveau des modes. Et c'est là, le ce jeu d'Opal qui est le grand favori de la course proposé à la cote de 2,10€. Bon, après deux bonnes tentatives, hein. c'est vrai qu'il semble proche d'une première victoire. C'est euh, l'entraînement en forme, hein. on l'a vu euh, d'Hector de la Janette et de Guillaume Macquaire. L'écurie hein, qui a réussi à s'imposer quatre reprises récemment à Fontainebleau pour la reverture de l'hippodrome Bélifontaine. J'espère que le 2 sur 4, il va payer ses morts. L'écurie avec ce jeu d'Opal qui est le frère de Roque d'Opal qui lui a réussi à triompher pour. Euh, on l'a bon, 2 sur 4. Allez, on fait nos calculs. Il y a 9 partants. Putain, c'est un déchiffrable ce matin, les gars. Il faut qu'on fasse 11, 13, 10, 4, 2. 11, 13, 10, 4, 2 de la d'avant. Il faut qu'on égale 2,1, la cote du favori. C'est du, du monter, ça met un peu le tract parce que vu la discipline cassée il faut qu'on égale aussi le nombre de partants trois fois et il faut qu'on travaille avec l'heure. L'heure de départ de cette course R3C3, c'est R3, 12h50 les gars, 12h50, comment tu fais tes calculs pour retrouver As2 ou 5 et 0 à 12h50, comment tu fais tes calculs R3C3 la note d'avant, on a le 11, 13, 10, 10 4, 2. La note de la course d'avant. On est à Angers. à Angers, tout à l'heure, euh, il y a eu des gamelles ou pas du stipple tout à l'heure Non, R3-C1. Je pense que R3-C3 va y avoir des gamelles. On est à Angers, il y a des, il y a 3400 mètres, ils ne vont pas finir ensemble. Euh, la note du favori c'est 2,2. Il faut qu'on égale 12h50. avait été extrêmement sélective. Euh, la sélection avait été faite dès le début de l'année d'en face parce que la course avait été vite. Et c'était ce que me disait euh, Nicolas Paysan, le cheval avait quand même euh, seulement fait à 8 ans en finale. Hein. Et bon après vous avez Châteigny qui est gagné Donc voilà, moi je, je, je pense que ce choix là faut quand même le plus de près. Et à mon avis, alors voilà, c'est euh, euh, je connais pas As 3, -3. compétition, mais s'il reste. Peu, il n'y ouais, a pas de 2 là. Ok, c'est intéressant. Euh, il va peut-être pouvoir prendre sa revanche sur Apple Spark. Moi bon, c'est vrai qu'avant le coup, comme ça, Dépal, je préférais le lettre sur Apple Spark. Mais... Il y a des types de.. Oui il n'y a pas, pas de 2 là. Il y a des types de, de, de, de, de courses comme ça. On retrouve beaucoup de 6 2, 4. A6, 2, 4, on retrouve beaucoup des, des courses comme ça en trio, voire en Super 4. Mais là, on n'a pas de 2 déjà. On a 6, 4, 6, 4, As. Moi, le 4 et l'A, effectivement, il me plaît bien. J'ai le 5 ou le 3 qui me place bien aussi. J'ai le 6. Il y a même le 9 au bout, là. Il y a quoi à faire 2, 4, 10, 13, 11. 2, 4, 10, 13, 11. Il n'y a pas de 2. 2, 4, 10, 13, 11. Et il faut qu'on fasse 12h50. Il faut qu'on fasse 3 fois le nombre de partants. Et il faut qu'on fasse 2,4, un autre du favori. est ce que vous êtes confiant Il a fait un bon gazon derrière il y avait mieux d'ailleurs, euh, enfin, Il fait une rentrée, que, en condition avancée il est prêt enfin, un petit Je pense que, 12h50. Si on fait, comment on fait 12h50 parce les gars que 5 1, 4, 5 3. 5-3. Ou 3. 3 1, ça fait 2. On a l'as, si on a 2. 3 1, ça fait 2. Après.. Euh, si c'est 5, 11, plus as, ça fait 12. On aurait le 11, on aurait le 12. 6 ah oui, si la... si 5 6, si si 5, 5, 11, 6, 5 ou 7, 4, on aurait le 4. 7, 4 as, 7, 4 as, on 7, 4 on aurait le on aurait le 4, on aurait le 11, on aurait le 10. 7, 4 as. 7-4 As, on est en Si on prend 4 As, on peut on prendre effectivement le 7. Hein, 7-4. Hein, 74 ça arrive aussi. On hein. n'est hein, bon, euh, euh, Il Il est battu à Nîmes, euh, battu par les donc, il a depuis et, et regagné hein, toujours sur les de Nîmes. Il a été battu que de très peu hein, une tête. C'est le 11 novembre. Ensuite, place à, à 7, 4, 5, à 7, 4, 5, les gars. Euh, là, c'est pas mal. Hein. Je t'ai dit, les favoris aujourd'hui, il faut compter dessus, les gars. En placer, c'est mieux pour profiter euh, de, de payer de tickets. Mais euh, à 7, 4, 5, peut-être en trio. À 7, 4, 5, peut-être en trio. Et à 7, et 4, 11, on aurait le 11. 7 et 6, 5 et 4, 9 et 1, 10. Ouais, on aurait le 10, on aurait le 11, on aurait le 4, on aurait le 2. 7 moins 5 à 7, 5 à 7, 5 4 à 7, 5 quoi À 7, 5 6 à 7, 5 4. 4, 5, 6, 7 à 4, 5, 6, 7 c'est pas mal mais Soit on a une suite euh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on ne prend pas l'As, ou alors on 4, 5, 6, 7 avec l'As, ou alors euh, 5, 6, 7, 8, 9. Euh, Est-ce que euh, j'ai confiance en l'As ou pas euh, C'est un, un Mac Air, là, c'est un Mac Air, hein. Les chevaux à Mac Air, les 4 ans, ils sont pas mal. Hein. Il faut égaler la note du favori à 2,5. On a 5, ouais, on a 5, on a le... 5, 8, 6. Oui, attends. 5, euh... 5, 9, 6, As. Ah. 5, 5, 5 à 6, 5 à 6. 5 à 6, 8, 5 à 6, 7. Ah, c'est peut-être celui-là. Ah, 5 à 6, 7, 5 à 6, 8. 5 à 6, 7, 5 à 6, 8 en trio euh, est tendu c'est arrivé hein. Peut-être Super 4, 5 à 6, 7, 5 à 6, 8. Mais je sais pas, je sais pas de favori. On va regarder le favori. Faut pas jouer celle-là, c'est pas intéressant à 12h50, mon ami. À 9, 5, à 9, 8. Pardon, à 12h50, oui, j'ai faut que je rappelle la date encore euh, par la date, l'heure. C'est 12h50 c'est ça le de départ À 12h50 A5 de 5 numéro 3 qui fait sa a 5 6 ou A5-7, A5-6 après je ne sais pas. A5-7-6, A5-7-6. Nordine 9 As. Mon ami As98. 8 ouais, c'est à As 5-6-7, As5. Euh... 6 5 7 a ouais. 5 6 8 à 5 6 7 je pense un trio une 4 3 9 as et mon ami as 9 8 à 9 8 et mohamed as 8 7 euh, ouais je veux bien mais c'est une longue distance quand même je le sens un petit peu trop sûr de lui, le mec, pour une longue distance comme ça. Le mec, il rigole pas, quoi. Euh, il te dit, joue ça, joue ça, mais c'est pas comme ça que ça, ça se fait. Hein. C'est bien d'écouter les chroniqueurs, là, les, les machins, mais. Eux, euh, il suffit qu'ils aient un ami dans l'eau ou je sais pas quoi, et puis. Euh... Enfin, je sais pas. Je crois. On va regarder, on va regarder. Je joue le match partout aussi, mais bon. Et il faut égaler aussi 3 euh, fois le 9, le nombre de partants en 9. Hein. Et sachant qu'on a la course d'avant, on a, on a 11, 13, 10, 4, 4 2 à faire. Hein. 6, 7, 9, As, 6, 7, 9, As, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 9, As. Bon, on regarde. C'est le numéro 1 qui a pris les choses en main. Il y a du 6-9 ce matin ou pas, là À Angers, il y a un peu de 6-9. Le 6, c'est e à Saint-Pardou. À Angers, le 9 et troisième. Tous les jours, un hein, 6-9, c'est vraiment les intéressants. Depuis euh, quelques années que je suis courses, les courses, le 6-9 sont vraiment les intéressants. Il y a quelques journées, ils se payent vraiment. Il y a une grosse part de, des simples placés, hein, voire même gagnants. Où il y a deux, trois journées dans le mois, ils ne font rien du tout. Enfin, pas grand-chose. Mais ils arrivent quand même. Hein. À se placer une ou deux fois, mais il y a des journées, ils sont plus aptes à arriver que d'autres. Même gagnants, des fois, tu vois. Et tous les mois, c'est pareil. UN Rock accélère pour prendre l'avantage au favori de jeu Chez Demon Mira, il lui est toujours dans le sillage des animateurs. Devant le numéro 3, Igor Devati, qui effectue aujourd'hui sa rentrée. Le Masca est toujours à l'arrière avec Speak Easy, Rapple Spark et le numéro 7, à Irish Sport. Un nouveau tournant avec toujours le 5 Iban Rock, donc qui mène en deuxième position. Galop le favori, c'est le numéro un jeu d'opale chez de Mirail et troisième côté corde devant Igor de Vassi, top jaune. Et Masca, Spikizzi, qui sont en côte à côte devant le gris à Raffles Park. Alors que c'est déjà compliqué pour le 7 à Sport qui a du mal à suivre la progression du peloton. Merde. et Erich Sport vient d'être réveillé d'ailleurs par son jeu qui est Thomas Bourne. Oh, il est juste derrière. Attends il, il suit tranquille hein. si ça se trouve il est sous la réserve derrière tranquille s'il est un peu agité derrière à, à vouloir dépasser, à se ralentir c'est peut-être pour entraîner aussi le cheval hein. moi j'étais confiant sur le favori après il fallait tout mettre derrière mais bon Gris et bien maintenant en quatrième, il s'est rapproché devant Igor de Vassi. Yemaska et Spikizy dans la même foulée pour franchir cette nouvelle haie. Alors qu'Airi Sport, le numéro 3, est toujours dernier décollé. Nouveau tournant, Ivan Rock, le numéro 5, qui anime toujours l'épreuve. Avec le numéro 8 chez les Montmira qui est sur ses talons. Je ne pas le favori lui, est à son extérieur devant Igor de Raffles Rappel Spark est à l'intérieur Yemaska. Alors que Spikizy, le numéro 6, passe toujours à l'arrière. Le 7 il, il va s'arrêter de 7. Ils il n'ont pas pu. Le monde a bien compris les différents obstacles de ce parcours. Pas eu de faute. Ivan Rock notamment, le numéro 5 qui anime toujours l'épreuve. Devant Jeudopal, chez Demont Mirai qui attend son heure, troisième à la corde. A l'extérieur se rapproche le gris Rappel qui vient à hauteur d'Igor de Vassy. Il est en embuscade derrière les premiers. Tout comme d'ailleurs Spikizzi est toujours au dernier rang à le numéro 3 qui s'accroche mais qui reste à distance du peloton. Benrock, le numéro 5, qui ne mollit pas en tête. Il a toujours le meilleur devant Chez de Montmirail qui lui met la pression à l'intérieur. Je ne dois pas le et lui aussi toujours en bon rang devant Yemaska. Raffles Park et Spikizzi sont côte à côte. Igor de Vassil, le numéro 3, cède à son tour et perd du terrain. Tout comme à c'est de là, étant maintenant décoller de la tête de course. Au finale, Roch, le, ah, le 7 qui il n'a pas son dernier mot, de hein. de il recolle, hein. on croirait mais non, c'est une longue distance, hein. il n'y a plus qu'une et une 500 mètres bientôt à faire. Arrière, voilà maintenant le favori jeu d'Opale, rien n'est joué puisque Yamaska est également là tout près devant le 8 chez Demont Mirail, le 6 Stick Easy et le gris Raffles Park qui est en logique retrait des 5 premiers deux et à franchir à l'extérieur, le numéro 6 qui accélère au centre il y a toujours Iban Rock qui se montre courageux face à Yemaska face à chez de Montmirail, alors que je le parle le numéro 1 le favori est en retrait direction la dernière Iban Rock qui tient bon il y a toujours le meilleur oh là là ça a fallu prendre une gamelle c'est le, le 4 qui va m'emmerder là le 6 le 4 ça le part de 4 putain on avait la suite, la 4-5-6, la 4-5-6-as, putain, 4-5-6-8, non Putain de merde, je fais chier de 4 de merde. J'ai été trop gourmand sur la formule. 5-4-6-8, hein. putain de merde. Là, je t'ai dit le favori, euh... je suis le favori. Le numéro 9 également, hein, qui n'est euh, pas sur le podium, il n'est pas dans les quatre premiers. Alors, qu'on a un bel emballage final, là, entre les premiers de cette épreuve. Masca, il y avait 11, 13 à faire la course d'avant. 11, 13, 10, 4, 2. 6 et 5, 11. Avec le 4, euh, 8 et 5, 13. Il y a le 10, euh, 8 moins 6, ça fait 2. 2, 2 x 5, 10. a On a le 4. On a le 2, euh, 6,4 égale 2. C'était quelle heure 13h50 un hein, départ. chez ce 4, 2, c'est mort On a le 2 sur 4 de la course d'avant, On fait combien de 2 sur 4 de la course Il y a 2, 4, 10, 13 là. En 2 sur 4, il y a 2, 4 en simplement en 2 sur 4. Si on faisait sec de 4 en 2 sur 4, on payait euh, 6 euros, je crois, je ne sais plus combien. On n'est même pas remboursé, quoi. Non, on payait 3 euros. Un 2 sur 4, c'est ça faisait 4 20 plus 3,30. C'est pour la mise minimale. Après, on est à l'envers. Hein. Si, si on met 4 chevaux en 2 sur 4, c'est 18 euros. Donc là, on n'a pas de bénéfice. Si on ne mettait que deux numéros. On avait un peu de bénef, On avait plus, euh, plus, 5, 4 euros en bénéfice, plus 4 euros en bénef, Et si tu mets 4 chevaux en 2 sur 4, tu es à moins, euh, moins 11 euros. Ouais. J'aurais bien voulu me le faire, ce Super 4 là. À Angers. En tout cas, intéressante ici, avec des Français au départ. Et euh, et euh, ouais grand favori, Calin belle bah, course mais a dommage à moi j'ai euh, vu as11-14 toka 5-17 5-6-8 c'était pas loin, un putain de merde place mais euh, face au meilleur de face bon couplet gagnant euh, mohamed de 4 est, 9 5 c'était euh, euh, euh, le favori on savait pas ce qu'on qu allait en faire du favori on a plus vraiment besoin de présenter, hein, ce allez r2 c4 on a une course compliquée aussi c'est tout ça jusqu'au quintet des courses compliquées ça va être toute la journée puis ça paye pas c'est pas la journée à jouer hein. c'est euh, il faut s'entraîner là je le dis une fois par mois et c'est le vers le 20-21. On a des belles cotations mais euh, ça rapporte rien. Alors, l'heure de départ, c'est 13h05. Euh, il faut égaler aussi la cote du favori. là. J ai, j ai, chez Kidia, j'ai le 6 à 1,9. Il faut qu'on égale 1,9. Il faut qu'on égale à 8, 6, 4, 5, la course avant À 8, 6, 4, 5. Il faut qu'on égale 13h05. Il faut qu'on égale 15, le nombre de partants, trois fois aussi. Sachant qu'un de ces quatre, il peut tomber 2-4. Il peut tomber le favori et la deuxième plus petite cote. Ou alors, il peut... il peut tomber le 6 ou 9. À San Pablo, prix d'engain. Bon, le favori, ou le deuxième favori, ou le troisième favori, c'est un petit mettre en complément. Le 6 ou 9 aussi, ou alors euh, le, nombre de, le numéro de course, numéro de réunion. D'abord, tu fais des calculs. Tu t'appuies sur un, un, un numéro que je te dis, euh, ou alors le 5, 10, 13. Tu as plusieurs possibilités de t'appuyer sur des numéros, mais euh, au départ, il faut que tu fasses tes calculs. Il faut égaler A3, 5, A3, 5, A3 5 13h, 5. Ouais, je suis tout seul à regarder, hein, je, je me regarde tout seul. Il faut égaler 13h05, il faut égaler avec l'As le 8, le 6, le 4, le 5. Le 14 février, alors ce jour-là, il tombait sur un os, mais il tombait sur Calou bosques qu'on connaît très bien chez nous, qui s'est illustré ce jour-là, qui revenait avec le succès, avec Caraday Corvée qui fait partie des, des possibilités pour les places, Stéphania Oui, tout à fait hein. surtout c'est un bon finisseur donc euh, il, a, il a juste qu'attendre à, euh, à jouer l'attentiste et, et venir pour finir quand, quand tous les feux seront ouverts Mais, euh, Là, ma note aussi, intéressante ça serait si soit, soit là euh, sous le 4 soit là oui, sous le 4 après, on euh, met euh, les deux favoris avec, avec ou alors on fait AS4, euh, AS4, 6, euh, AS4, 14. Euh, euh, AS5, 15, ASCAT 14, c'est quoi là R2C4. On a 2,1 à faire de la, la course d'avant. Par contre, euh, c'est quoi C'est des vieux chevaux là C'est quoi là Oui, tout à fait d'accord. Hein. Si Quelqu'un peut battre Canon aujourd'hui dans cette course par rapport à la configuration, par rapport à tout, c'est euh, du vin de fond sac. Euh, après les courses, il faut les courir, mais euh, je crois que c'est un chic cheval aussi qui est, qui est top et euh, qui tient de peu Canon Fourie. C'est de l'autostart, l'autostart. Je ne hein, la sais plus c'est si quoi le, le, le truc à l'autostart. Attention à ce intéressant c'est Casper Bass qui euh, c'est pareil hein, depuis qu'il est arrivé au Balear euh, réalise d'excellentes prestations il vient de gagner assez logiquement il tournait autour d'une victoire ces derniers temps il a vraiment bien gagné euh, en, en dur à cuire dernièrement il s'est imposé vraiment de, de belles manières mais là cette fois-ci il faudra sortir de ce numéro euh, 15 oui tout à fait il y a de l'opposition aujourd'hui hein, et avec ce numéro 15 ça semble pas euh... Pas simple, mais, mais c'est pas une impossibilité lui non plus. Hein. Il, il tourne autour d'une nouvelle victoire, pourquoi pas, ou en tout cas pour être sur le podium. Après, j'ai une petite info, je ne sais pas si voilà, ça doit être des outsiders vraiment. Euh, pour le 3 et pour euh, le 12, euh, c'est des coups, vieux choux, hein. c'est 10, 10 ans, 9 ans. Ah après, oui, prendre hein. ça en compte. Ça va être une course qui va payer ça, ça normalement. ce d'argent euh, Anthony m'a confié qu'il était top numéros... ça devrait être une course qui va payer ça. Donc on va mettre un peu de 5 sur 5. Ce d'argent serait un effet qui fait partie des bonnes chances. 3 la dernière fois juste derrière Casper Bass, il se défendait bien hein, ce ce cheval qui était entraîné auparavant par Claire des c'est pareil depuis son arrivée, ah réalise de bonnes prestations. Il y a un autre candidat dont on peut se méfier, c'est peut-être le numéro 5, Americano Bello. On va regarder, nous, assez rapidement, les favoris de la presse, hein, puisqu'on est trop proche du départ. 3. Le 3, c'est qui, le 3 Cajun Débaud, le 3, avec Boza, Lopez. Très marrant, celui-là, le 3. C'est le préféré de la presse. Cara Descorvets, le 14, 15, Casper. Calypso d'Argentré, le 12. C'est des vieux choses. c'est pour ça que je mettrais peut-être un petit peu euh, au-dessus. Attends, faut que je fasse combien de la course d'avant là faut que je fasse l'As. Attends. Euh, on va mettre l'As. Je ne sais pas, pas vraiment en confiance, mais bon, sinon on met quoi On met l'As en forme de quoi En forme de 12 2 moins un De... As-12 As-12, 6 As-12, 6 As-12, 6, As 12, 6 après 5 euh, après la victoire, euh, Par contre, on part à quelle heure de de 13h05 5. 12 et 1, 13 Avec le 5 On aurait l'As, le 8, le 6, le 4, le enfin 5 De la cour d'avant ou... hein. euh, Attends, besoins. je regarde 12, 5 euh, moins euh, 5 1, ça fait 4, 4. 12 moins 4, ça, ça fait 8. Même. On a 8, on a l'As. On a 6, on a 4, on a 5. As, 12, 8, 5. C'est marrant. Pourquoi pas C'est des vieux choux, hein, les gars. C'est des 10 ans. Nordine, 6, 3, en 2 sur 4. Abdoulaye, As, 11, 14. Tokar 5, 17. C'est tout, tout à l'heure, ça. C'est marrant, ça. As-12-6-5. As As-12-15-5. As-12-6-5. Je ne sais pas si on va compter sur le favori, mais... J'aime bien As12 ou même le 3, As3, As3, 4, 5, 6. Mais le 12 ou le 3 avec 5, 6, possible aussi. Ouais, Nourdine, un 6, 3, en 2 sur 4. Il ouais, y avait couplet placé en Angers tout à l'heure, 5, 6. Dommage le, le 4 qui nous enlève le, le Super 4, trio. 5 6 9 9 dix en coupé placé 50, tout à l'heure ça 50, paye rien. 5,4 à 44 50, euros, putain, le trio il fait quoi Putain, il aurait été bon super 50, 4 putain de merde. Le trio euh, à 134 trente euh, hein. Bon bref. De tourner autour de ses adversaires pour aborder bientôt la ligne en face. Il y a un constat qui n'attend personne, hein, qui déroule en tête avec euh, l'as de Koulkarizé qui essaie de revenir dans son sillage. Arranger, le, le favori fini, fini, euh, fini, euh, fini, euh, finit 5ème. Arranger en R3C2, le favori finit 5ème. R3C1, le favori finit premier R2, C4, R2, C3 le, le favori de de 015, 4, le R2, C3, le favori il finit premier R2, C2 Sainte-Pardeau, le plus favori, plus plus plus il est plus plus souvent plus plus là quand même se il vient plus souvent plus gagner 9, même deuxième Attends, un je donne le donne tout à l'heure. Je regarde celle-là. Qui a fait pas mal d'efforts. Est-ce qu'il va être une nouvelle fois battu En tout cas, il n'a pas forcément un parcours évident. Il est à l'extérieur de Duvin de Fronsac. Faute de Duvin de Fronsac, faute également de l'animateur. Ah, finalement, euh, ça se passe mieux pour Carlin Fleury qui euh, va désormais pouvoir prendre la tête et la corde. au théâtre. Hein, puisque Casper Bass s'est montré fautif. Et euh, n'a peut-être pas fait les affaires du numéro 8 Duvin de Fronsac. Euh, qui lui aussi. Et s'est retiré devant Canin Fleury, le numéro 6, qui a la tête et la corde désormais. En deuxième position, Kamana est bien placé, alors qu'à l'extérieur, Americano Bello passe à l'offensive maintenant et tente de mettre la pression sur le leader. Canin Fleury, qui voit venir maintenant à son intérieur à plusieurs candidats, et notamment numéro 5, Americano Bello. Barman Desgleffin vient ensuite devant Kamana avec également Calypso d'Argentré qui s'est bien encore plus en dehors, le 14, Cara ils bientôt sortir du tournoi final, avec Calin Fleury qui est le meilleur, Americano Bello qui lui met la pression à l'extérieur juste devant le numéro 12, Calypso d'Argentré qui passe à l'offensive avec également le numéro 14, Cara il sort du tournoi final, Calin Fleury qui a fait pas mal d'efforts, qui va essayer de repartir de plus belle, Americano Bello qui ne lâche rien à l'extérieur, Calypso d'Argentré qui est lancé, qui finit de plus en plus fort, Calypso d'Argentré sur un sprint qui vient de plus en plus vite maintenant, et qui va finalement créer la décision, Calypso d'Argentré qui va fin, finalement s'imposer la deuxième il y a un trio, les gars, 12-6-5. Le le on va mettre dans un smiley, là, un truc. Il n'y a pas un le truc rigolo, là. Oh, putain, il va payer ce trio, les gars. Il va payer 12-6-5. Oh, la vache de merde. Ah je me félicite moi-même les gars. Euh, Plus Le de fous, ça va. C'était des vieux joueurs les gars. Putain, il est beau celui-là. Ça, ça faisait du bien, ça faisait longtemps, ça fait du bien. Calypso frère, un qui, euh... Putain, c'est moi. Oh putain mon pote. Et il fait mal, celui-là. Dommage, j'ai pas pris la bonne formule. Moi, j'assure en trio, en 2 sur 4, la formule. Mais tu vois bien, il y a des trios qui passent des fois. Il y a même des super 4. Ah, moi, je vise, vise pas les simples placés, moi. Oh la vache, putain, c'est des, des vieux choux, les gars. Je suis bien content. Dommage, avec l'as. La vache. Ah, super. Allez, on va où, là R3-C4. R3-C4, 10 partants. On a 13h25 à faire. On a 2,8, la cote du favori. On a le nombre de partants trois fois. On a 13h25 et on a la course d'avant à faire. On a 11, 14, 6, 5, 12 à faire aussi. Il y a 10 partants, 3400 mètres. À Simo, euh, 8, 14, 16. 8, 14, 10, 16. T'as déjà aucun simon Au début du début de la journée, les Ah, si, si, ils sont les là, les montants, là, beaucoup, là, les favoris, aujourd'hui. Là, il vient de, de terminer 3 e Si, si, ils sont là, mon ami. Angers, 3400 mètres, on descend. 12, 5, 6, 14, 11. à faire 12, 5, 6, 14, 11. On va sur la montante, les progrès sont escomptés. 13h25. Comment on fait l'as, le 3, le 2, le 5 Il y a 3400 mètres CD, c'est une longue distance, c'est une princesse d'Anjou, la princesse d'Anjou, R3C4. Comment je fais euh, 13h25 As 3, 2, 5 ou c'est quoi Les favoris As 3, 5, ça devrait être là. Hein. Il y a 10 partants. Les autres sont vraiment détachés au-dessus. Voilà, on prend 6 et 9. 6, 9, 3, As. 6, 9, 5, As. 6, 6, 9, 5, 3. Ah ouais. Parce que c'est CD, c'est 3400 mètres. C'est une course compliquée. CD, c'est 3400 mètres. On peut se taper du 6-9. Voir du 8-3-5 ou A7-4. C'est quoi C'est des vieux chevaux là Des 4 ans Fais voir A7-4 ou 8-3-5 ce que ça donne en 2 sur 4. Il faut, il faut égaler 11-14-6-5-12. Ah va bah, falloir du 5 sur 5. Du, du 10 sur 10, c'est quoi Trésor de chéron Comment on fait celui-là il, il est chiant celui-là. Il est chiant. 13 la 25 As 4, euh, 4, 1, ça fait 3. On a 13 heures. On a 3. On a, 3. On a l'As. 25. As, as, euh, as 3, As 4. As 4. Ou 4, 5. Là, on a peut-être la suite, genre 4, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Comme tout à l'heure, j'ai la suite. Ouais, c'était hier. J il y avait la suite, mais c'était euh, décalé. Euh. Qu'est-ce Qu'on ah, fait oui, a... hein, pardon, hier à mont marsan c'est classé troisième donc là, la, la réussite, hein, le, le taux vraiment de réussite de, de Cathy Joubert est assez, euh, assez impressionnant 2,70 Donc, c'est la cote de cette île de Bruzo. Stéphane, on vous retrouve. Oui, alors c'est une première face au mal. ce qui concerne l'île de, de Bruzo, m'a dit Cathy Joubert, et c'est vrai qu'on le savait. Bon, la, la jument est bien, surtout, surtout ce qui est là, c'est que euh, il faut la, la mettre un peu off euh, en queue de peloton. Et ensuite, elle a un vrai changement de vitesse, elle l'a prouvé à Pau, Donc, elle espère qu'elle aura le, le même changement de, de vitesse cette fois-ci à, à Angers euh, dans, dans ce réclamé. Mais normalement, elle devrait vraiment faire sa course. C'est ce que m'a dit Cathy Joubert, ce qui concerne l'as. 3 x 4, euh, 12, euh, 2 et 1, 3. 3 et 1, bien, 4 mais, plus, plus le 10. 10. Et dans sa catégorie, As 3, donc, 4, 10. C'est un petit peu dans le groupe de tête. Euh, il y a un peu plafonné la, la fois dernière, donc on va essayer de au maximum et venir à la fin. Mais... As 3, 4, 10, c'est pareil, hein, ça fait euh, As 3, 4, 10 et a 3, C4, 4, on a peut-être 3, 4. Avec le favori ou le 5 oh, Je ne sais pas. Ou alors 3, 4 avec le favori, puis le 10 sur 10. Ou le 6 ou 9, ou c'est quoi As 3, 4. Euh... Un CD, un CD, mon ami. Un 3-4-2, c'est possible aussi. Un 3-4-2. C'est qui 2 là Speed le... pas... Polo. Speed Polo. Oui, alors Gabriel Inverse m'a dit, écoutez, c'est très simple. Hein. Moi, je, je vois trois chevaux dans la course. Le mien, bien sûr, qui a certainement une bonne chance. Il pense que l'île de, de, de Bruseau, par rapport à sa, sa course, euh, c'est incroyable le vent. il s'est levé, c'est encore, encore plus violent, je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, ah, mais, oui. mais franchement, c'est très très impressionnant. Là. Euh, donc l'île de Bruseau, il craint Gabriel Inder, le numéro 1, mais il craint également le numéro 3, le, le garlapant. Donc lui, il se voit dans les trois, bien sûr, mais il craint vraiment beaucoup pour la victoire. C'est des 4 ans, de c'est une piste il en herbe, est dans sa est... on va préférer les suites en piste en herbe. Okay, hein. 3-4-5, ça ferait quoi 3-4-5 3-4-5 5 x 3, 5. 5 3, 15, moins là, ça fait 14 de la course d'avant. 5 x 2, 10. 6, 5, 6, 5, 4. Non, c'est quoi 6 5 3 6, 5, 3. J'ai envie de mettre une bonne note quand même parce que c'est des... une course compliquée. 6-5-3 as... 5-3 as qui sont vraiment sympas. 5-3 as sont vraiment en dessous de tout le monde. En 2 sur 4 simplement, mais... Est-ce qu'on met 6 On met quoi 5-3-6 On met quoi Ah, c'est celui-là. 5-3-6 Et R3, C4. Ça va être compliqué celui-là. Euh, -cou, euh, et, et Je ne sais même pas s'il faut compter le favori que... parce que c'est une course compliquée. Là. Il nous proposent l'As en favori. Là. Le 3 ou le 5 pour faire nos calculs. C'est qui le 3 ou de 5 Il le 5. On va peut-être faire nos calculs avec le 5. Si c'est 5, 11... 6 et 5, 11. Après, il faut qu'on fasse 14. 6, 5. 6, 5. Donc, on a 6, 5. Euh, 6, 5, 5 euh, 6, 5, 11. 7, ouais, ça serait prendre l'as si quand de même. De 6, 5, as. 6, 5, as. 6, 5, as. 4, 6, 5, as. 7. 6, 5, as. 7. Donc, c'est une course compliquée, on peut prendre le, le 6 ou le 7. Hein. C'est la seule crainte de William Menu. 5-6-7. Elle, voilà, elle peut se montrer peut-être un peu prudente le matin, que sera pas le cas laprès okay. 5 5-6-3. 5-6-3. 5-6-3. En 2 sur 4. 5-6-3. Peut-être un couplet gagnant, 5-6-3, 2 sur 4, 5-6-A, 5-6-3, 5-6-3, 102 sur 4, R3-C4. Ouais. Je poste avec euh, autre chose, là. Eric Gaulier euh, face au. Après, on arrive au quintet, les gars. Partagez, les amis, s'il vous plaît. Partagez sur les, les groupes. 90, les pages le garabant, hein, qui rappelé, sur hein. vos pages, les groupes, normalement je suis sur mes autres pages aussi. J'ai dû partager et sur mes et, autres et, pages autres aussi là. Peu enfin, c'est peut-être le vent après un petit contrariat, c'est sur le verre, c'est possible. Steve Polo, le numéro 2, avant Stéphane est délaissé, il a plus de 40 contre 1. Ouais, je pense que le terrain va lui plaire, hein, ce choix-là. Parce que moi je l'avais vu euh, notamment, je crois que c'était à Châteaubriand, pris de vitesse, on a un long corridor on va regarder la valeur du trio euh, et du 2 sur 4 de la course d'avant, le 2 sur 4 de la course d'avant, le trio combien il faisait. Tu as dommage, j'ai pas choisi la bonne formule. C est, c est, c est mon avis, Alors, 3 fois le 2 sur 4 avec 12 5 6 AS mais C'est pas encore calculé, bon. Il voilà, a réclamé ce jour-là, euh, devancé d'ailleurs d'assez peu euh, par un futur vainqueur de groupe. Alors, c'était en Italie, c'est of Tov. Euh, mais bon, euh, c'est anecdotique, bien sûr, mais euh, sur plusieurs of Tov quand même, à confirmer euh, ensuite. La performance était bonne ce jour-là. Elle remonte au mois de mai 2021. Et il fait sa rentrée, on n'a pas revu depuis le mois de juin. Voilà, peut-être un petit outsider déniché euh, par. Euh, pour C'est vrai que les favoris ne sont pas à la fête, hein. hormis la première, mais en tout cas, euh, depuis euh, les courses d'obstacles, les favoris euh, ont peiné. Bon, là, avec les, les trois concurrents les plus joués, c'est quand même étonnant que l'un des trois n'arrive pas à monter sur la plus du podium tout de même. C'est tout de même le cas, du Dugoué. Il reste sur une mésaventure. Euh, il s'est dérobé sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. Mais écoutez, avant ça, euh, Zéo Dugoué a fait. Euh, Merci pour le soutien, les amis, des sur les pages. Merci à vous. J'ai vu quelques-uns. Vous likez la vidéo, oui, c'est sympa. C'est sympa, les gars. Le trio de la course d'avant, le trio R2-C4 faisait combien 190, euros Le 2 sur 4 payait 3 fois 7,80. Tu vois la différence Quand tu ne choisis pas la bonne formule. C'était tentant à jouer en trio les 4 chevaux que je te proposais. Mais 2 sur 4, il est payé très juste. On fait à peine des bénéfices. Alors qu'en trio, on fait plus... C'est plus x 100, quoi. En trio à quatre numéros, tu te payes euh, combien 9 euros, je crois, un truc comme ça, ou 6 euros Et tu faisais qu'à 190 hein. Tu fais quatre numéros 2 deux sur quatre, tu es payé. Euh, là, ici, là, avec euh, le résultat, tu es payé trois fois 7,80 au lieu de, tu vois, 190. C'est dommage, dommage. C'est course compliquée aujourd'hui, c'est tout ou rien. Ça vaut le coup de poser une pièce oui. ou deux si tu as vraiment de quoi faire. Sinon, euh, si as juste de quoi manger, bon ben, bah, faut même pas jouer, quoi. Si as juste de quoi manger, faut oui. même pas oui. jouer. Oui. C'est pas, de pas de la peine. C'est pas, pas la course euh, la plus confortable pour jouer, oui. quoi, oui. si t'as pas grand-chose euh, oui. comme oui. Comme, oui. comme argent. Oui. Il y a des jours plus, euh, plus abordables pour, pour d'autres pour jouer, oui. que d'autres pour jouer euh, dans, dans le mois, dans l'année. Là, il me, il me perturbe parce qu'ils mettent du temps pas possible à, à partir. Là. Ils mettent un temps fou à partir, ça me perturbe. Ah, Je sais pas si j'ai partagé sur mes messengers. Là. Ils sont perturbants quand ils tournent en rond pendant trois heures juste avant le quintet. À dire, oui, celui-là, il est plus mec que l'autre. Il est mieux sur ses pattes. Euh... Mais courez, puis foutu nous la paix, là. Déjà, c'est une connerie, ça. c'est. Je crois en certaines choses, mais euh... j'ai du mal à, à croire euh, que les courses hippiques se, se, se, se passent en direct. quoi. C'est quoi le direct pour vous, les amis ah, Le couplet il est énorme, hein, Stéphane. Le couplet avec deux, deux cotes à 25 euros, la 23 euros, il est énorme le couplet. Ah, tu vois, la, la formule couplet, ça aurait été bon aussi à joué. Oh là là là, putain, 635 la vache. T'imagines 635, j'avais pas vu, j'avais pas vu. en couplet placé 95 euros. à ah, la la vache. 695 euros 635 chez moi là Eh ben. et tu te Ah je vais partager sur Messenger les amis j'ai je... un peu j'ai le droit apparemment par Facebook de partager sur Messenger Partager sur Messenger, sur les groupes Turf. Ça va me passer le temps, les amis. On est sur les groupes Messenger, je partage, je fais les partage. On va révocater, les amis. Des lives à ceux qui me connaissent qui sont à mes pas sur mes pages. Ça fait déjà un bout de temps que je tourne dans les courses. Je sais pas si ça sera accepté, mais partage sur Messenger. Mais du goût et le numéro 4 qui est parvenu à prendre l'avantage. Lui qui s'était montré brillant dans les premiers mètres de course en deuxième position. galope le numéro 6 flying fight devant Ségur Adoré. Allez, on va regarder celle-là. Ce qui me faisait peur, c'est de choper soit le 987 là. à 5-3, les favoris, là, je ne sais plus combien, il me paraissaient bien, mais on va attendre. Si ça se trouve, ils sont juste là pour. Euh... Je ne sais pas. On va regarder. Ah, J'avais mis quoi là isolé, hein, par Merci les protéger, amis, 5-6-3 Et 5, mon ami 3-5-7-10 ...devant Trésor de Chiron, devant également Cavani-Kaizen Le garnavant est à la corde. Avec LAR Speed Polo, My Lovely Passion est la favorite de Bruzo Encore des sauts un peu négligés hein. Ça a été le cas notamment du 5 Isaba est pourtant toujours en bon rang et c'est Inzeo du coup, et le numéro 4, qui anime toujours cette épreuve à réclamer. Segura Doré, le numéro 8, trace un joli pour ses débuts. Le 6, Flying Fight, est à sa hauteur côté corde. Cavani Kaizen vient ensuite en jaune et rouge. Devant Isaba, le car avant. le trésor du rond. de Bozo la favorite, est cadencé pour suivre le peloton. Un la frise. My Lovely Passion, le numéro 9, est toujours dernier décollé. Direction à présent la ligne en face. Avec toujours le 4 Kinzeo du Goué qui anime cette épreuve de longueurs d'avance sur Flying Fight. la C'est ma dernière course après les gars du V. Jawad, 3K4. 3K4, Jawad. Il vient très près des animateurs. Trésor de Chiron est en ligne. T'es arrivé T'es déjà arrivé chez toi non Isabelle, île de Bruneau. Cathy Joubert a décidé maintenant de se rapprocher des premiers alors que Séguradoré lâche prise. Elle se montre hésitante d'ailleurs et c'en est terminé a priori pour Séguradoré qui aura tenu. Un tour et demi. Dans cette épreuve, my lovely ah, le 9, il est apparemment, non Il déclasse ses chevaux, mais... Celui-là qui commente, il dit, bah, celui-là, il va abandonner, mais... Il n'abandonne pas, il est toujours là. C'est des jeunes de 4 ans, ils sont pas mal aborder l'ultime ligne droite Isaba est battu le, numéro est 5, le est peut le seul des favoris à maintenant -dehors. Top rouge. Dubot, le numéro 4, tentant de se Mais le garabant, le numéro 3 est maintenant lancé par Dylan Salmon il reste un obstacle à franchir, à l'extérieur qui est attaqué par Inzeo Dugoué mais le Guerlavant surtout qui est isolé maintenant à l'intérieur qui a pris le meilleur le Guerlavant le numéro 3 qui a, fait la, qui a pris l'avantage sur le plat et qui file au poteau le Guerlavant le numéro 3 va offrir un coup de 2 à son jeu qui est Dylan Salmon on avait un 7-4, à 7-4-3 Moi, bon, c'était un 7-4 et 8-3-5 cumulés quoi à 7-4 euh, retrouve beaucoup en 2 sur 4 8-3-5 aussi 6-9-3-2, 6-8-3-2, euh, 9-6-3-2, euh, 9-7-3-2, 6-8-9-7, 6-8-9-7, euh, 2-3-5-A, ah, bah on est bon là, As-3 en 2 sur 4, 5-6 ça ne vient pas, mais As-3 ça vient. Fallait faire quelle heure là, 13h combien il fallait faire euh, 13h combien je veux 13h25 je ne sais plus combien il fallait faire 13h20, 13h25 As3 ça fait 13h 13h20 je ne sais, sais plus combien il fallait faire 3-5-7-10 R3-C4 Ah bah t'as couplet gagnant, euh, mon ami. 3-7. Euh, salut Nini pour Samy, Salut, on va salut. Tomber, on va ah, là. Salut, salut les amis. Salut. On arrive au Quintet. Je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça pour me euh, mettre euh, pendant le stream là. Attends, je vais baisser un petit peu parce que c'est des publicités. Il y a Quintet Nini avec 3,16. Comment ça va les amis Ah, t'as 3-4 euh, Jawad, c'est pour le Quintet Et alors, on, alors là, on va reprendre l'heure de, reprend de départ. On reprend l'heure euh, de départ. On reprend l'ancienne arrivée là, qui vient de se courir. On reprend la cote du favori, là de, de la course du Quintet. Et on reprend aussi le Quintet d'hier pour s'appuyer sur nos, nos recherches. Alors, je reprends mon ardoise comme hier. Hier, on avait un trio, c'était pas mal. Je proposais cinq numéros. Alors, hier, le KT, on a quoi Là, on a 3, 7, 4, As, 10. 3, 7, 4, As, 10 à faire. Le KT d'hier, on a quoi euh, 12, 13, 14, je ne sais plus combien. là. Hier, dimanche... 3, 13, 14 12 8. Voilà. la course commence à quelle heure aujourd'hui 13h50. C'est une bonne course, j'aimerais bien le préparer, je pense qu'il n'y a pas trop de nervs. Et Claire de Squier Roger peut être une grosse euh, il y a 16 partants. Vous êtes pour qu'on décroche le quartier ou pas moi ouais, je suis plutôt confiant, mais les possibilités sont nombreuses Ce n'est pas évident. C'est intéressant, il peut y avoir des bons secrétaires. Eh ben, Peut-être que c'est juste qu'on va toucher un gros quartier. C'est ce qu'on fait, on a, qu on, on va tout de suite regarder les bon, On fait 13h50 lors de départ. On a la course avant. On a quoi Le ah, 10 en 5e euh, alors, position vous on fait 10-3, ou alors on fait 10-2, ça fait 10-2, ça fait 12, ça fait 2-1-3. 10-2-As, c'est quoi les cotes là, 10-2-As R1-C1. R1-C1 au Quintet, on va, va peut-être préférer faire une cote à 1,1 ou à 11. Une cote à 11 euros. Il y a quoi une cote à 11 euros là pour le Quintet là Peut-être l'AS, le 3, en je ne sais pas. Peut-être le, le 18, 10, l'AS, le, le 3. Par contre, Vincennes, c'est 2850 mètres, c'est une longue distance pour de l'athlète. Par contre, c'est quoi comme chevaux C'est C'est des 6 ans. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ça, ça va être une arrivée bizarre, bizarre. J'espère que tout va bien. Tout ça risque bien de bien. Je sais pas, 6, 7, 8, 9 ans. Oui, ils sont pleins dire, en force de l'âge, euh, les chevaux, des comme des ça, mais. Route, on est là pour ça. Merde, euh, 6 7, 8 ans, sais quoi. Que je viens, -à, à pouvoir Avant Seine, il y a beaucoup de 10, euh, 11 12, euh, 13. On hein. va regarder qui c'est cela, 10, 11, 12, 13, voir si on peut partir nos calculs. J'ai Tonic de Durand de le 10, de de, et, Zadig euh, Del Ronco euh, de le 11, Untrak El Black de le 10, 12 et Olde Prioré le, le, le 13. Dugolo Jover euh, le, le 14. C'est Basir quoi. Et de Corizé ah. le 15, Fuego de Mortier le 16. Quoi la course d'avant là bah oui, on prend des bases, on a des risques peut-être, les garçons, on sait rien, faites quelque chose. Bah Allez-y Manu, donnez-nous vos bases alors bah, Écoutez, les experts, vous, vous, les experts. On va tout de suite partir à Vincennes pour euh, bien compléter évidemment euh, l'équipe. Jean-Philippe sera accompagné par Pierre-Emmanuel qui est avec lui, qui est auprès des professionnels, c'est Fred Avasse. Bonjour Monsieur Manuela, bonjour, bonjour Julien, bonjour à tout le monde, salut, salut on va retrouver tout de suite Frédéric Abad, parce qu'il est euh, du côté de l'écurie. Il est déjà avec euh, un participant au quartier, c'est Mathieu Bautier qui va driver Gourou, l'un des favoris à la cote de 4 euros. Un choix qui vient de s'imposer sur cette piste. liste. Ouais, bonjour messieurs, bonjour à tous. Effectivement, Mathieu est avec moi. Gourou vient de gagner deux fois. C'est vrai que la dernière fois, il montait de 4 h 13h50, est-ce qu'on prend 35 h 50 3, 5... ah, 3 c'est quoi 35. Euh, 13 h 50 l'heure de départ. Est-ce qu'on prend 35 Eric Raffin, est-ce qu'il va faire, faire quelque, quelque chose, en chose en avec, temps avec temps. Euh, Eric Paul Rigaud là Oui, en régularité, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes, ça ventres. Il reste craintif, un peu spécial. J'espère que ça va pas le, le, le désavantager. Mais... Si on prend 3-5, on a le 8-3-5 qui arrive avec des, des, des quintés avec 8-3-5, ça arrive. Hier, on, peut, on pourrait prendre le 8 d'hier en cinquième position. Après, il faut faire 10. 5-3 ça fait 2, 8 et 2, 10 8, 3, 5 ça ferait quoi ça Est-ce qu'on retrouverait déjà avec 8, 3, 5 l'arrivée de, de la course qui vient de se faire là 3, 7, 4, à 10 8 et 3, 11 1, 2, 2 fois 5, 10 Euh... Ouais Euh... 8 et 8, 16, 6 et 1, 7, on aurait le 7, on aurait 10, on aurait pratiquement l'as, on a le 3. C'est pas mal, 8, 3, 5, c'est pas mal. Par contre, on reprendrait le 8, 3 d'hier, le 14 on le prendrait en 5 aujourd'hui. 8, 8, 3, 3, 5, 14, 8, 3, 5, on a la cote du favori à 3,5, on va prendre 3, 5, On prend 14, 8, 3, 5, 14, 8, 3, 3, 3 14, 5, 3, 14, 8, 3, 5. 14, 5, 3. 14, 5, 3, 14, 8, 3, 14, 5, 3, 14, 8, 3, 5. On fait quoi Donc là, on a ça. Après, il faut égaler le 13 d'hier. Enfin, il faut égaler, euh, je ne sais pas, c'est des numéros d'hier, c'est fait pour euh, un peu s'appuyer. Mais bon, attends, on va faire l'heure alors. 13h50. Donc on a 5 qui peut faire 50. Par contre, le 13, AC3, comment on fait l'AC3? On fait le 3 en 14, 4.1 du 14. Et l'AS, comment on fait l'AS? Donc on a 14-5. 14-5. Ouais, 14, 5, 3. 14, ça fait 4 moins 1, 3, donc on a le 3, et on a le 3, donc 3 divisé par 3, ou alors Sinon, on prend le 3 comme ça, ou on prend le 3 en forme de... En forme de quoi 10, et 10, et 2. 10 et 2, ça fait 12, 2 et 1, 3. on faudrait mettre un peu de piment, là, que genre 10, 2. 10, 2, ça fait 12, ou alors... Euh, ou alors 10, 11. 10, 11. On peut peut-être reprendre peut de 10. 14, 5, 10. 14, 5, 10. Euh, 14, 5, 10. 14, 5, 10, 8. 14, 5, 10... 8, 14, 5, 10 14, 5, 10, 11, 14, 5, 10, 8. On a le 10 de la course d'avant. On a le, le 5. On a l'as. On a le 4. Non, on n'a pas le 4. Attends. Euh, si, on a le 4. Il faudrait, faudrait qu'on retrouve le 7. Le, le 7 et le 3. Le 3, on peut se retrouver en 14 autres encore. Et le 7, comment se retrouve le 7 14, 5, 10 14, 5, 10, 8 As. 14, 5, 10... Euh... Attends, je vais regarder si j'arrive à avoir un truc. 14, 5, 10. Après, avec le 5, il arrive souvent 8, 3, 5. Hein. 14, 5, 10, 3, 5. Hein. 14, 5, 10, 8, 5. Hein. 14, 5, 10, 8, 5 8, 3, pardon. 14, 5, 10, 8, 3, il n'y aura peut-être pas de surprise. Hein. 14, 5, 10, 8, 3. Les autres sont vraiment au-dessus, quand même. Hein. 14, 5, 10, 8, 3. Je vois que ça, hein. Euh, c'est une piste c'est quoi comme piste c'est une course européenne corde à gauche c'est euh, des vieux chevaux de 6 ans ok chevaux entiers hongres de 6 7 ans 8 ans il n'y a pas le type de, de parcours que c'est la piste piste européenne course européenne c'est quoi comme piste C'est couvert, ouais. Je sais pas. Alors, comment on retrouve 7 C'est où mon ami on, a là, on, a, on, a, on, a, on égale la course d'avant, là. 3, 7, 4, As, 10, là, de la course d'avant, là. 4, 5, 10. Et on a 14 5, 10, uh, As. 4, 5, 10, uh, 8, 3. C'est quoi 14, 8, 14, 5, 10, 8, 3. On reprend le 14, 8 d'hier on reprend 3, 14, 8, 3 d'hier. Le 12, on se le fait en As. Et ça, on fait le 10. 14 5 10, 14, 5, 10 As. 14, 5, 10 As, 3. 14, 5, 10 As. 14, 5, 10 As, quoi. 14, 5, 10 As, 2. 14, 5, 10 As, 3. 14, 5, 10 As, alors, là, il y a quoi là 14, 5, 10 à suite 14, 5, 10 à suite 14, 5, 10 à suite, suite. c'est pas mal. 14, 5, 10 à suite Peut-être un trio, je sais pas. Tu fais 14, 5, 10 en 2 sur 4, 14, 5, 10, 14, 5, 10, as, 14, 5, 10, 8 en 2 sur 4 le 14, sinon gagnant, n'est est pas mal. En fait, euh, bien frais. C'est vrai que c'est déjà sa cinquième sortie de, de l'année 2022. Hein. Donc, euh, on enchaîne des courses en ce moment, mais c'est un peu comme ça dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Hein. On est en plein meeting et on n'hésite pas ouais. à courir avant de laisser les chevaux euh, se reposer euh, par la suite. Hein. Sachant qu'il y avait une des cinq courses où il était ferré. Et... Oh, c'est le hasard, les gars. Hein. Moi, je ne connais pas les courses d'abord. Hein. On... on se débrouille. Hein. Moment de au moment où on fin, euh... La course d'avant, on a quoi, là ah, bah là, je poste avec, avec le Libre Prono PMU, les amis. Manilis, une très, très belle carte à jouer. Il Anna Jack 14-16, 13-5, 13-15. Anna Jack 14, Nini 14. Eliminez 14 pour toi 14-16, 13-15, Anna 14-16, 13-15. Vas-y, ne fera pas de quintet tu... 8. Nordine 8-7-14, 3-16. 3 quintet d'hier. On va mettre 8, 3, 6, 13, 16, 5, 14. Salut Youssef. Bah, J'y vais après, j'arrête après. Moi j'aime bien 8, 3, 5 en 2 sur 4. Là, sinon, la, la cote du favori est à 3,5. On va mettre 3, 5. 3, 5, 8. 3, 5. 3, 5. Ça vient souvent avec 8, 3, 5, c'est souvent ensemble. Pour les quintés, 8, 3, 5, c'est As, 8, 3, 5, c'est 14, 8, 3, 5, c'est quoi Peut-être peut euh, confirmer avec le 10 sur 10 ou quoi on, fait, on confirme avec le 5 sur 5 et 10 sur 10 Il y a même le 13 qui baisse un peu là. On a As, 3, 10, 13 qui peut rentrer aussi. Hein. As, 3, 10, 13, 14. Et la cote du favori est à 3,5. Ça fait 14, 14, 5 ou 3, 5 14, 5, 3, 14, 5, 3, as, 14, 5, 3, 13, 14, 5, 3, 10, avec le 8. 14, 5, 3, as, 14, 5, 3, 13, 14, 5, 3, 10. Ouais, c'est ça, Youssef. Youssef, 8, 5, as, 4, 14. Je m'interrogeais sur le 4 aussi, ouais. Je suis plus sur 8, 3, 5. Là, il y a des quintets, ça arrive, 8, 3, 5. Oui, je pense que ça va être celui-là. Par contre, c'est des, bon. des vieux chevaux, par contre. C'est une longue distance, c'est longue distance, c'est des vieux chevaux. Peut-être du 5 sur 5, du 10 sur 10, c'est du 13. La raison, Je ne sais même pas si c'est du 5 sur 5. Raison, Je suis peut-être peut peut buté avec mon mais, 5 sur mais 5. Mais 5. Peut-être mais mais peut 13 As 3, 14. Le 14 du 3,5, on peut se le faire en... Le 14, il est à 3,5. Le 5, on peut se le représenter en 14. Et le 3, on se prend 3. On fait 3, 14. Avec le 3, il vient souvent le 13 ou le 10 ou l'As. 14, 3, As. 13, 10. Ça, en 2 sur 4, ça devrait faire quelque chose. Ce qui m'interroge, c'est le 8, 5. Je ne sais pas. Sinon, avec le 13, 13, euh... 13 3, 10. 13, 3, 10, 11, 13, 3, 10, euh, 7, 13, 3, 10, 7, 8, 14, 3, 10, 7, 8. Ah ouais, c'est peut-être le 7, euh, l'abominable. L'abominable, c'est peut-être le 7, je ne sais pas. On fait confiance à quoi aujourd'hui, là C'est dépouillé, mais il y a une différence quand même dans les cotes. Hein. Le 7, on va se retrouver en 16, alors. Le 5 à la place du 16 alors. Le 5 ou 16, le 16 quoi. Si on fait le 16, si on fait euh, le 16 as 3, si 16 as 3, 16 as 3, 16 as 3, en fait. euh, 8, c'est possible aussi 16 as 3, 8, 10, 16 as 3, 8, euh, 16 3, 8, 11. AS3811, euh, hey, mon ami, AS3811. Si tout ça se passe bien, je pense que 5-6, c'est qui cela. Il pourrait se le permettre. Okay, on peut, il peut prendre une place, mais plutôt en bout, en bout de combinaison. Quoi. Oui, oui, oui, parce que euh, le, bon, le point positif, c'est le river. Par contre, c'est une rentrée. Et du coup, il va lui donner une belle course, à mon avis, euh, s'il passe la descente. Après, c'est 2008. Euh, ça part un bon temps, il a le temps de se quoi. Mais je pense que, comme c'est une rentrée, s'il euh, est 5 L'heure de départ, c'est 13h50. Ouais, c'est quand même qu'il y a une mission assez modeste avant le coup. 14h16, 14, 16, 14 16. On l'a vu tout à l'heure, c'est mon au 8 et ça inquiète un petit peu quand même pour ah, C'est quand même à, à, bien, à bien souligner. Monsieur Robert, Non, Jean je l'ai pas celui-là, les gars. 14 16 3, 14 16 3, 3. Il a 14 16 3, je ne sais pas, C'est parce que c'est des vieux choux que j'en viens à, à faire ça. Des ça, des ça. Des 14 16 6, 3, 3. Poteau, il est un tout petit peu coincé battu par des attentistes. Il a bien digéré cette course-là, qui était le 2 février, donc il y a une vingtaine de jours. C'est un prétendant en première place. Une vraie course européenne avec 10 chevaux d'origine étrangère et 6 chevaux d'origine française. On a des suédois, on a également le Danemark qui est représenté au niveau de la naissance. Un espagnol, Gin Tonic, Duran, italien également. On passe sous les ors, on va partir pour le Quintet, pas tout de suite encore. C'est un français qui est favori, avec Jean-Michel Bazier-Anselki, Gigolo Lover, qui porte la casquette de Michel Moreau. 14, 16, As-3, 11, peut-être. 14, 16, As-3, 11. Il y a, a As-3 qui sont confortables, As-3. As-3 qui sont confortables, mais est-ce qu'on prend le favori As-3, ça fait 13, plus le, pour faire 16, nos favoris. Ou alors, As-3, ça fait 2 x 8, 16. As-3, 3, moins 1, ça fait As-3, 8. As-3, 8, c'est quoi, As-3, 8 Astro 382 2 Astro 8 quoi Astro 382 2 14 ans, Astro Tentative de départ, il y a un problème avec un chat tout à l'heure. Ah oui, c'est comme l'image. On est on va essayer des pensionnaires d'Eric Bondo. Et ça rentrait d'ailleurs aujourd'hui. Qui était parti favori d'une course à Bocanchy. la fin d'année dernière. Il avait été pris en donne plusieurs fois. Et là, il n'a pas l'air de voir, aller avec les autres. Bon, j'en ai donné deux là. J'arrête. 14-5-10 à suite, 14 8 14-As3-8-2. Quintet 3-16, Nini. Ah bah attends, je vais les lire là. Qu'est-ce que vous retenez ici bah, As3. As3, j'aime bien. As3, oui, le... j'ai dans l'idée aussi du 3 qui est pas mal pour le, le gagnant d'hier. Pareil que le gagnant d'hier, le 3, il est pas mal. As3, ça me plaît bien. Après, il y a 16 partants, il faut égaler 16 partants. On est à 13h50. Euh, As-3, As 2, As-3, 5. As-3, 2, As-3, 5. As-3, As 16. As-3, As As 16, côté 2, côté 5, 5 côté 14. Ça va être chiant, ça va être chiant aujourd'hui. Aujourd euh, euh, le, ouais, le 14 a, en, a en favori au Quintet, c'est chiant. M -t Oscar avec Lamy qui cherche à prendre la tête, ça fait très, très mal. C'est ma dernière, les gars. ma dernière, les gars. n'a pas été disqualifié, je crois, un gigolo lover, mais il est très loin face à On fait un beau couplet tout à l'heure, les amis. On vient du peloton, un peloton dans lequel on retrouve à l'arrière de, de celui-ci, Eole du Prioré, avec également le numéro 5, Marvelous, tout mal, sorti de tournant, avec Adrien Lamy qui a pris la tête, désormais, avec le numéro 3, petit Oscar. petit Oscar en tête pour passer devant les tribunes, Goro qui accélère, qui vient maintenant quasiment à sa hauteur. À la corde, en troisième position, il y a bordeaux ouest devant le numéro 6, Franklin Face, Cazaque-Blanche. Tout près Mister Donald est en cinquième position, le lecteur bon de Keroset, Gin -tonic Duran, un peu plus loin, Mike Demart avec peloton uh, Ploton, Fuego du Mortier. À l'arrière, il y a toujours Marvelous Thomas, en compagnie d'éole du prix Réon Trakis Black, et euh, en net retrait, à le 14, un Gigolo Lover qui a été disqualifié. Ouais, il a été affiché, disqualifié un instant. Gigolo Lover, c'est donc terminé pour le favori. Euh, 4 chevaux disqualifiés, les numéros 4, 7, 11. Disqualifié par, par terre. Le vent, 7, le 4, 4, le 11 par, 6, par terre. Euh, Franklin Face avec euh, Franck Ouvry qui a accéléré assez fort. 14-9 pour le début de, de parcours. Une descente qui est assez rapide avec des chevaux qui sont en train de venir vers la plaine maintenant à 1500 mètres du poteau. Avec un relais devant et, et Adrien Amis qui reprend la tête avec MT Oscar. On est maintenant sur le pied de, de 12-11-4 depuis le début aux 1500 mètres. C'est allé très vite. Avec en tête donc MT Oscar qui mène en deuxième position le numéro 6, Franklin Face. À la corde Gourou, en troisième position. Astro 2, Astro euh, 2, Astro 2, Astro 2, 2, 8, 6, 2. Astro 3, 2, Astro 3, 2, 8, 6, 10. Cazac Vert, et Logite à l'arrière, en compagnie de My Dreamer, le numéro 9. Et Deol du Prioré, ça va beaucoup moins vite que peloton se fort hein. Il vaut mieux reprendre un petit peu parce que c'est vrai qu'on est allé à toute allure dans la descente. Hein, 11-4 pour le chrono, 1500 mètres, c'est allé très très fort, une descente sur le pied de 6. Et là, on ralentit, deux par deux, avec toujours un petit Oscar qui est en tête. Rejoint maintenant par Gin Tonic Duran, le numéro 10, qui est d'ailleurs très bien placé puisqu'il est deuxième. Et il ramène dans son dos le, le. numéro 16, Fuego du Mortier, qui allait à Il y a numéro 6, Franklin rien avec tout près également le numéro 8, Grou complètement bloqué à la corde, un petit peu plus loin le numéro 12 c'est On Track is Black alors qu'on tente de venir maintenant à l'extérieur avec Eric Raffin qui lance son cheval, le numéro 5 Marvelous Touma qui est en train de regagner pas mal de terrain direction dernier tournant. Intersection des pistes maintenant avec toujours petit Oscar qui mène en deuxième position Jean Tonic Duran à la corde le numéro 6 est toujours bien placé avec Gourou dans son dos un peu enfermé Fredo du Mort qui est en embuscade avec Marvelous Touma qui essaie de prolonger son effort mais qui a du mal, qui est contourné par Réole du Prioré avec également Éclair du Kéroset qui s'annonce mais qui est encore assez loin. Ah, des drivers bloqués. Biangu pour fermer à la corde avec le numéro 1, Mister Donald à l'arrière du peloton. Mathieu Moti bloqué également avec Gourou, mais il va peut-être pouvoir se décaler dans peu de temps. Bientôt l'entrée des droite avec le numéro 3, M. T Oscar qui est toujours en tête. Adrien Ami qui est en train de contrôler et qui est en train de repartir de plus belle. Phase finale maintenant, M. T Oscar qui a l'avantage, qui va tenter de repartir. Jean Tonic Duran est en deuxième position avec côté corde. Le numéro 6, Franklin Face, le nouveau qui lutte pour les places au centre. bordeaux d'Ouest également qui termine vite en dehors avec Mister Donald. Mais M. T Oscar va garder l'avantage jusqu'au bout et s'imposer en force. Victoire d'M. De Oscar deuxième. Place 3 euh, euh, 2 trio 3 2 il y en fait un numéro 6 euh, Franklin Face à voir avec, euh, avec notre concurrent qui est à peu près cette équipe un peu du mortier, surtout, 16, qui est à la photographie effectivement pour les, pour les places victoire revient au numéro 3 Adrien Lamy Oh c'est des petites cotes euh, Oscar pour l'entraînement de Thomas Mcglist à la code de 6,20 très belle fin de course du numéro 1 3 2 6 16 euh, putain de ça qui a terminé à l'extérieur également ah, le 2, à intéressant. J'hésitais entre le 2 et le 11, on est bon. bon. As-3, 2, 6, 16, 10, bon. As-3, 2, le 2 sur 4, euh, il ne devrait pas être mal. Hein. 14, euh, As-3, 8, 2, oh, merde. Mon premier, c'est 14, 5, 10, As-8. Il oh, n'y a pas grand-chose. Bon, bon, bon, bon. Il y a le favori qui est emmerdant. Il y a 3-16, mon ami, 3-16, Nini. 3-16, ouais, Nini, 3 gagnants comme hier. Hier, il y avait 12, on reprend 2 As là. T'avais le 15, non, hier, non, je ne sais plus quoi. Non T'avais As-3-2, mon ami, à retenir. Hein. Non, je t'avais dit quoi, à se retenir, je sais plus. As-3 à retenir, As-3-8, As-3-2, je ne sais plus quoi. On l'a vu bloqué à la corde, toc rouge. Putain, j'ai même le trio comme hier, mon ami. Anini, ah, pas ah, comme hier, le trio. Et pour moi. Grosse baisse sur le 3. 8-5, As-4, 14. Youssef. On s'est tous trompés sur 8-3-5. J'étais parti là-dessus aussi. 14-14, oui mais... 14, il nous a chiés dans les pattes. 14-8-3-2, As-3, 8-2. Putain, je l'avais mis aussi ici ah non c'est celui-là, 3, 2, à 6, 16, ouais, bon c'est l'arrivée tordue, bon j'arrête les amis, je regarde un petit peu les résultats mais j'arrête, et même le 16 à la fin, je ne savais pas quoi mettre avec le 16 As, je ne savais pas quoi mettre, Où on s'est retrouvé bien placé dans le parcours, mais il n'a jamais vraiment pu s'exprimer. Ce n'est voilà. pas des quintés, il faut jouer 5 numéros en, en quaté, hein, parce c est c est quintet, parce que c'est compliqué ces quintets-là. Un quintet très rémunérateur, et d'ailleurs félicitations euh, Julien, parce que vous non seulement vous gagnez votre duel, mais vous donnez le bonus 3, c'est dommage pour la 4 ème place. vous êtes 1, 2, 3, 5, oui, avec, 4, 4, des chevaux, euh, avec des chevaux vraiment très bonne félicitations. félicitations, vous allez tout vous en battre un Allez bonjour, bonjour, à... les amis j'arrête, on va mettre un smiley rigolo quand même qu'on a un on a, on a, on a trio, un trio du, du Quintet, bisous les amis. Je peux pas faire de vidéo pour terminer, attends il a pas un truc là du coup, de 3 pour Dylan, c'est euh, à voir. Euh, Salmon cherche fonctionner. Ouais, c'est vrai que c'est pour l'instant un du jour, hein, Dylan Salmon euh, chez les jockeys d'obstacles avec euh, deux victoires. Il va monter donc ici le numéro 5 Gamer qui est avant le coup plutôt une, une seconde chance, hein, nous ne nous le cachons pas parce qu'il y a un du taber, le numéro 10, mais aussi le 6 au resco référence. Alors commençons par évoquer le cas d'Aresca du Taber, qui porte le numéro 10, c'est la favorite, à a la code 2,80. Elle débute aujourd'hui sur les gros données. Bisous et la ranger, la images, Elle ne débute pas à Angers, la preuve en la... qu'elle s'est baladée, on peut le dire ainsi, le 11 décembre Bisous à demain les amis. a pas un peu de musique, hein Là demain, j'étais allé au sport tout à l'heure, euh, suis un peu carré, on verra demain, on a le trio du pâté, on a couplé un trio, euh, un coupé autre qui vaut 695, je l'avais donné en 204, dommage, dommage, allez, bisous, bisous. gros bisous, avez soin de vous,